Et bien, à tous, sais, c'est aujourd'hui on se retrouve sur un 64 DS, mais sur Mars, North... 4 nouveau les Qui commence à On Vous allez dire, ouais, déjà fait un display sur Mars, 4 en Mais c'est pas pareil là Un ah, 64 normal. Euh, en c'est juste un et vous me dire, ouais, déjà fait un 64 c'est la version DS, et la version DS, c'est pas pareil. Bah, c'est pareil, mais pas pareil c'est pareil mais pas pareil tu vois c'est la logique qui est pas là mais c'est pas grave vous aurez des musiques en plus euh, en arrière-plan et puis voilà quoi, quoi attends je change plus de position si vous entendez du bordel derrière c'est normal donc au début de on vous rend il n'y aura pas de, de truc avec l'éditeur je sais pas quoi bon, on le passe hein Ah que code 5 du début un peu long j'ai le en anglais parce que c'est bien l'anglais non oui. de toute façon on n'est pas obligé de le faire en français pour comprendre on s'en fout mario n'est toujours pas revenu voilà j'arrive à traduire Je prends ma manette. Ok c'est oh, bon. Au cas où que les touches je suis obligé de le bon refaire, je rentre l'épisode là. Oui J'ai sauté devant la porte. Ah, ils ont... Ce petit truc là non, son 4 DS Oh Ah oui, j'allais dire il va être à euh, Non c'était prévu ça <rire> Qu'on puisse le attraper contre un mur de la Nico euh... Vous avez vu que c'était prévu qu'on puisse attraper à travers le mur le lapin et du coup bah, ils ont décalé le chip pour le mettre. J'ai cru qu'ils allaient le mettre à travers le mur. Oh, oui, ah, On peut passer à travers le mur, tout est normal. Ils auraient des petites musiques comme ça, c'est sympathique. Yes! Donc c'est parti! Hop là, un nouveau let's play, enfin! Au début, la chaîne c'était que des, des vidéos comme ça, voilà, sur des, des jeux vidéo. Mais il euh, y a un petit peu plus de let's play en fonction de, de l'enfant. Euh, je ne sais pas pourquoi il est en vert. Bref, euh, j'ai décidé euh, de faire des listes d'autres jeux, de garder l'esprit sur des vieilles consoles, genre sur un, un jeu Mario, sur la bah, Game Boy Advance ou un truc du genre. Et du coup voilà. Bon là c'est un jeu Mario sur la DS Il est très vieux ce jeu parce qu'il est sorti en 2004. Je pas encore né à cette époque là. Bon je l'ai eu euh, quelques années après la naissance. Donc, voilà. ok Yoshi a fait un demi-tour mais au final ça m'a permis de monter jusqu'en haut Mat, je vais reculer ma chaise pour me mettre les gens devant sur le côté je suis en de voilà on est dans un vrai non un bordel. Hum. Boum. non non Ah, il m'a écrasé la langue les bizarres le roi donc euh, je fais ce let's play sans l'éditeur comme j'ai pu faire deux fois en vidéo en misant avec l'éditeur Ok deux fois on va faire un petit peu comme ça avec l'éditeur oh. Première étoile obtenue en 5 minutes C'est pas mal 5 minutes c'est pas mal... C'est pas mal à ça. Voilà, ça va être le Voilà, donc là on va faire la un... courte qu'on ne peut pas la avant. Je vais ouvrir le canon. Voilà. ça et Là, on va chercher Mario. Ouais, bon, ça raté tout de si j'avais tiré la langue, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hop, on fait le premier gameplay avec Mario. Tiens, mon chat. Oui, ni, ni avec l'éditeur, ni. On va pas tricher avec l'éditeur, ni avec. Euh, ni, ni avec le codes encore moins avec les kits euh, je peux pas faire comme dans le 64 à partir là bas et faire des kits et des petits coupiers en tout cas je peux prendre le téléporteur les... oui à l'envers il est bizarre oh, Apparemment on peut faire le jeu sans utiliser Mario. Bon on, peut, on est obligé d'utiliser les casquettes, mais sans utiliser Mario. Du coup, bah, on utiliser les casquettes, on peut faire ça, je vais euh, Moi j'utilise la croix pour avancer, donc euh, là je joue comme sur une DS. Tout dépien que j'ai pas de capture pour une DS, et du coup... Que je joue sur ordinateur, bien sûr je joue sur ordinateur bon ça doit le joue avec hein. Tain, il va loin dans ce jeu incroyable mettre un clone mario euh, dans le cas hein. le corps on avance on avance on avance les touches sont au bon endroit tout pour que les touches au bon endroit ah, ah là, là là là yes on a de nouvelles étoiles on va arriver à 70 plus rapidement. Ouais, dans la du château, on a des étoiles en plus. Que ce soit des pièces du... Des... Même Yoshi, tu vas super loin quand il s'est Je mange des bombes. Bon, bon. <rire> ah, j'ai explosé. <rire> je peux pas vraiment je l'ai shooté dedans je l'ai shooté dedans wow. je suis trop fort T'avais dit qu'il était trop fort il a bouffé oui. il a bouffé l'étoile On étoile c'est euh, ça je peux plus la faire maintenant c'est pas grave on s'en fout tiens après je vais faire une étoile qu'on n'a jamais vue dans Mars 64 les fans de Mars 64 DS euh, de marche 64 tout court parce que c'est le même jeu que Mar 64 tout court mais euh, un petit peu plus différent et on a un petit peu plus de gameplay avec le cheap. parce que parce que voilà parce euh, qu qu'on peut manger et euh, cracher nos ennemis ou manger des blocs pour faire un œuf et je suis en de gueule. Hein. <rire> ouais Et pas son ok. Non, pas la pièce Je voulais pas manger la pièce, je Ça fait. Ah, en plus. Attends, 10 minutes, on en fait 3 étoiles, quoi. Ça allait vite, hein. Bon, maintenant c'est un 64, mais un 64, c'est un jeu assez facile. C'est du tout du compliqué. Normalement je peux aller chercher une étoile qui a sa bien des clés de 5. Là tu vois les, les étoiles d'argent c'est bien parce que est au, début, au début du jeu niveau, et ça nous fait chercher une euh, balle dans le euh, niveau. Donc là je vais qu'à changer le niveau. Vous allez voir, on va faire un niveau que, qui n'est pas dans le marche, ce sont 4 de base que j'ai. J'ai toujours tendance à le faire, enfin, c'est sont 4 de l'âge un peu, on fait des mais Même s'il n'y a pas de son du jeu, je mettrai euh, déjà. Euh, déjà, là, veux... je vais enlever le noir au fond. Et je vais mettre une image au fond. Ouais. On peut y accéder c'est ça, normalement. Ouais, et là, il y a un niveau en plus la plage et là c'est la musique de, de l'éphénos platza je vais la mettre euh... je vais vraiment la mettre là, je vais... là là là tu vois normalement là c'est la musique d'Eléphino plaza et ben vu qu'on n'a pas de son je vais la mettre moi même au montage je, peux je sais pas où vous enfin une fois il n'y a, a pas d'étoile on a 5 piles d'étoiles d'argent donc encore la même mission que tout à l'heure je vais bouffer avant hein. que oh, tu me casses les couilles voilà c'est bon il ne casserait plus les couilles ouais c'est bon il est mort mais oui, ici c'est la musique de l'effino plaza manger mort avec Yushi. ça change un peu qu'on joue avec euh, yoshi que parce que d'habitude on, on joue avec Mario ça change un peu Alors, au début on jouera avec Yoshi mais des 8ème étoile on jouera avec Mario un peu simple ah, c'est ça, moi j'aime bien jouer avec lui aussi. Ouais, je ce jeu que je t'ai fait. Mais à chaque fois, les DS, ils se cassaient, ils se cassaient C'est pas moi, hein. c'est les DS, ils se cassaient en deux. Mais putain je... je raconte mon anecdote. Ça pas le boulot Je vais le taper, le boulot Bah Je mangé, bon manger. Bah. Putain, j'ai atterri directement dans l'étoile pour les trop fort. Ouais, je savais que l'œuf. Comme euh, en fait. Je savais que l'œuf pouvait shooter dans l'oiseau, dans le clap dans, dans le, le, combat, le combat. Ouais, d'ailleurs, dans ce jeu, on n'est pas obligé de courir pour faire des longs jumps. Voilà, une étoile en plus dans le jeu. Voilà. C'est une étoile secrète du château en fait. Et il y en a plein comme ça dans ce jeu. On a plein comme ça, là, tiens. On va faire tout de suite. qu'on <coughs> enfin, va faire tout de suite, c'est la course de la princesse Peach. Je vais pas faire euh, un truc avec Yoshi des 20 secondes, parce que Yoshi est beaucoup trop loin pour ça. A 8 étoiles on débloque Mario mais on débloque pas le premier Bowser. Le premier Bowser on, on le débloque à 12 étoiles. Je vais faire 20 minutes comme ça. on, on ça bien. Aïe Crée une liste dans la jambe. Voilà. Donc à la cinquième étoile, ouais, je fais des efforts secrètes pour changer un peu que je fasse d'habitude, que je fais d'habitude. Changer un petit peu, Ouais, ouais, ok. On change. On met des musiques. Euh, ouais, oui, on va logique. On va aller. Euh. Vas-y, on va aller On va changer un peu de niveau. Hein. Pas, pas, pas, pas de décor mais on va changer de niveau même si j'ai pas fini l'autre niveau de toute façon il me faut 70 étoiles donc mieux donc je vais rester assez longtemps ici même si j'ai deux étoiles je vais pas apporter beaux heures tout de suite je vais ramasser une étoile hop Partir, là. Je, crois que je peux pas te tuer si je suis pas Mario mais bon, parce que Mario euh, il donne des gros coups de pied oh là là là là, il ne veut rien là c'était marrant allez y'en à moins que non non je crois que c'est pas à part Mario et Yoshi que c'est parce qu'en fait dans ce genre on peut faire comme ça ouais ils ont changé plein d'autres ils ont amélioré des bugs du coup là le, le speedrun c'est fait différemment il a, plus, euh... il a plus le speedrun à 16 étoiles déjà parce qu'ils ont connu dit, euh... parce que mario euh, garde pas les lapins Je capture euh... vous savez dans le speedrun 16 étoiles que j'ai fait moi ça à faire et ben mario ne prend plus le lapin qu'aujourd'hui vrai, il marche pirate, en fait mais mais c'est bon là mario mais putain il n'y a pas de goomba normalement ici il n'y a pas de goomba normalement pas de chance qu'elle apparaît non elle apparaît au dessus ah il n'y a pas de goomba normalement ici. On les tue tous. non on non non tout non non il a pas pas goomba goomba. au dessus non mais c'est les Gombas aussi, mais on a pas là, 164 Pour ça... Bon, ça je la préfère un là mais bon. j'aime bien aussi ce jeu je dis pas, <rire> Ce jeu c'est mon premier Mario, ce sont même mon premier Mario en fait, celui-là. en 4DS, quand euh... j'étais prudent. C'est normal, parce qu'il sortait en 2004 et moi, euh, la bande. Même... de Putain ils ont changé l'emplacement Qu'est-ce que coup cool Putain, là. Là, Putain On peut plus faire du coup de pied là Coup de tout ça là Putain Ça, ça commence à démarrer. Ah ouais, je peux pas faire un préposo Mais non, il saute moins haut que Mario. J ai... J ai... Oh non ils saute pas assez haut Putain putain c'est assez bouche Attends Ah mais attends vu qu'elle est plus au même endroit j'ai qu'à prendre le téléporteur hein. J'aurais pas dû changer de niveau -là. Ah mais wow, wow. c'est accroché comme j'ai voulu faire tout à l'heure Ah d'ailleurs oui les chasse rouges okay. Les chasses rouges on les voit en haut En haut à gauche Donc euh. Pas comme dans la 164 ou dans la 164 en fait on était obligé de... De... de justement de mon pour voir combien de pièces de... roues on le suicide bon ça, ça veut tout dire le suicide ça veut dire qu'on doit s'arrêter là pour aujourd'hui pour le premier épisode en 20 minutes on a fait 5 étoiles mais ne vous inquiétez pas le prochain épisode il va durer plus longtemps c'est ce que j'ai pas donc merci à tous d'avoir regardé le premier épisode,